C'est livré. Euh... A... Est-ce qu'il y a des moyens dans le, dans le cinéma? Oui. Ce <rire> bon, je pense pas. Merde, il y a pas bon. Ça, le... Attends, non mais sans déconner. Mmh, mon jeu, il est tiède la vache. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire du cinéma en France. Oui. Super tiède. Deux films. Le film, comment il est le film Le film, euh, c'est c'est dans la tête de François depuis la fin de la saison 4, euh, donc diffusé en 2014. On est au Versailles. Euh, François s'est dit bon, bah voilà, je pense que sur le web, on a fait un peu le tour. Et notre rêve de, de, de départ, c'était de faire du cinéma. Alors, on, je vais essayer d'écrire, enfin je vais écrire, il a réussi pour le coup relativement vite à écrire une première version de scénario, en pensant que ça pourrait être, euh, pour être porté à l'écran, tu vois, au cinéma. Et euh, il a retravaillé plein de versions différentes, et, mais il n'y a personne qui en voulait de ce scénario. Euh, et puis il n'avait pas déjà trop les contacts pour pouvoir accéder au, au monde merveilleux du financement de, de films et, et, voilà, et des chaînes des distributeurs, des diffuseurs, tout ça. Et euh, il a été repéré par un jeune producteur qui s'appelle Robin, qui travaille à Pyramide, et euh, avec son binôme Stéphane, euh, ils ont mis un peu la main sur François et lui ont dit, on croit en toi, on, on aime et on voit ton talent, et on va t'aider à développer ce film. Et du coup, euh, trois ans après euh, leur rencontre, et vraiment au moment où ils se sont mis à travailler ensemble, bah, ils, ont eu, ils, ont, ils, ils nous ont appelés en disant, les gars... Vous êtes dispo de temps à temps, on va tourner le film. Fais, euh, du 10 euh, au 12, Deux jours <rire> deux jours pour faire un film ouais. <rire> Bon, ouais, ça s'est arrangé, ouais. voilà. Donc euh, pour résumer, c'était c'était le rêve de départ, mais il euh, y a eu Il y, y a eu plein de choses à, plein d'étapes à, à remplir pour pouvoir y arriver. Quoi. Ah, pour ces raisons-là, du coup, j'imagine que enfin, c'est ambitieux, c'est audacieux pour aller trouver les gens qui vont avoir envie, mais il y en a toujours, finalement, qui ont envie, parce que c'est vrai que souvent, on dit que euh, c'est dur, qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a toujours pas des masses, mais il y en a quand même plus qu'avant, j'ai l'impression. qu'il y a eu plein de films de genre, de genre, euh, mmh. genre différents mais de films de genre, il y en a, quoi. Et euh, oui, j'ai l'impression que ça, il pour déconner, mais c'est comme un cycle un peu... Euh, autres, de temps en temps, on a des piqûres de rappel comme ça, où on se dit que c'est possible. Donc je trouve qu'il fait partie de tous les films qui donnent espoir pour qu'il y en ait d'autres. Mais... Euh, ouais. Non, non, mais écoute, ouais, non, je crois que c'est un peu galère de faire de, de mais du genre... Euh, du... J'ai déjà mangé. Voilà. Mais <rire> François a, a ce talent de de valoriser euh, l'argent qu'on lui donne, tu vois. Euh, ça a toujours été un peu le cas. Bon, au début, il n'y en avait pas du tout. Mais euh, après, euh, les, les petits budgets qu'on avait euh, sur Internet, euh, il, il est... Euh, tu sais, t'as l'impression qu'il doublait. Euh, tu sais, un euro en, valais, en donnait deux à l'image parce qu'il avait cette façon de penser sa, sa narration, son découpage et son visuel, tu vois, pour que... Euh, ça aille plus loin, avec, voilà. avec peu et c'est, pardon excuse moi de ah couper, mais c'est une méthode qu'il a continué d'employer pour le film. Et c'est vrai que nous, quand on a vu le scénario au départ, on s'est dit, mais ça, on va vraiment pouvoir le tourner, ça va vraiment être dans le montage final. Et au final, oui, tout est resté euh... ouais, ouais. d'avance de, de, avec le producteur de ce qu'on sait, parce qu'on a, a pas écrit ce film. Mais euh, ouais c'est qu'ils ont déjà fait un pré-découpe euh, pour dire, euh, calme euh, on peut pas euh, visiter euh, 25 temporalités. Euh. Se balader en 1950. Aller voir les dinos. Retourner chez les dinos, voilà, Denver et tout. <rire> et euh, ils ont déjà fait un. Ils sont déjà un peu calmés, mais euh, quand même, c'est. Il y a. Enfin, je sais pas. Ça flirte entre le petit budget et le gros, mais en lisant le scénario, on s'est dit que ça faisait le double de ce que ça coûtait. Bah, en fait, ouais, pour, pour un premier film d'un euh, c'est plutôt un gros budget. Voilà, c'est ça. Pour un. Un film de genre, ouais, euh, il y a quand même beaucoup, je sais plus combien il y a de plans truqués en, en FX, mais il y en a beaucoup beaucoup. Cool, vraiment, je voulais le savoir, j'ai oublié. Ouais, dans le Making of, ça sera dans le Making of ouais. dans le DVD. Dans le DVD. Le je ne sais pas si c'est dans le Mais euh, bon, on a vu un petit Making of déjà. Euh, pour répondre à ça, et en même temps, de mon côté, ça me fait un truc en tout cas de revoir, moi, parce que oui, il y a une... Le enfin bon, non, non, non, Tu disais tout à l'heure qu'on voyait d'une image de toi un peu jeune comme ça. Ouais, 2000, okay. 2009. Là. Okay. Euh, non, non, mais en tout cas, ça me fait un truc en tant que spectateur de visiteur de, de, de voir ça, je me dis, et on l'a vu aussi euh, pendant les avant-premières. Les gens étaient touchés aussi de voir ça parce qu'ils ont lu une histoire ensemble. Quoi. Ils ont participé un peu à, au succès de la série, euh, à fond, au succès. Donc ça fait un truc même en, en tant que spectateur, on est touché par ça. Et euh, là, comme, comme nouveau, bah oui, ça me fait un peu... Cet effet, je garde toujours le même effet, euh, la même magie un peu quand même euh, de, de, de participer à tout ça, à du, du, du cinéma quand on arrive et puis euh, a le nom de mon grand-père sur une affiche, je suis content, que je fais Wow, oh, génial on a, fait, on a fait un truc rigolo, rigolo quoi. Et on a, on a un super accueil. il euh, euh, y avait ça un peu avec le manoir on avait comme une pression un peu on sentait tous les snipers débarquer euh, les critiques sinoches de chaîne YouTube non mais non, en plus c'est vrai ça faisait peur quoi. on se dit euh, c'est comme si vous étiez avec nous quoi euh, les, ouais. les, les critiques euh, c'est des, dit, con, des critique confrères race, quoi. Et, tout, et ouais il y des, des confrères critiques on s'est dit il euh, y a ceux d'halluciner il y a ceux des de, euh, cahiers du sinoche <rire> c'est pas de, de, de studio Première. Le, film le film français. Et euh, puis on s'est dit, il euh, y a les mecs de YouTube aussi. Quoi, et il euh, y avait déjà cette pression un peu, et on s'est dit, si ça marche pas, on va saigner tout le monde, euh, que personne fera confiance et tout. Et en fait, euh, non, il y a des. Tout le monde teste, et puis euh, il puis n'y a pas de sniper en fait, euh, là, prêt à dégainer tout le monde, euh, si on fait la connerie. Là en plus, moi je suis rassuré parce que je filmais bon. Donc, ça roule. Et en effet, par contre, je. Je me suis rendu compte de ça, je me suis dit je participe à quelque chose, moi je joue juste, j'ai une petite partie dans le film. Mais je me dis, terrible, il va y avoir du monde et j'espère que ça va continuer comme ça de rassurer les professionnels j'ai l'impression du public. Il n'y a pas besoin d'être rassuré, ils s'en foutent et il y a eu, alors je ne compare pas, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui disent, les producteurs ont parlé l'autre jour, il y avait cette mouvance du café-théâtre et tout, à un moment il y avait toute cette école avec les du splendide, etc. Et d'ailleurs personne ne voulait deux à l'époque. Euh, au cinéma, tout le monde se disait, c'est qui Ben, bah, ce qu Quoi Ils font jamais d'entrée, ces mecs là Et puis, mm -hmm. euh, non, non, mais euh, là, je ne comporte pas à ça. Mais là, il y a toute une vague de comédiens, de techniciens, de comédiennes, de réalisateurs et réalisatrices ben, du web, Le web a été une école absolument incroyable. Enfin, euh, beaucoup, beaucoup de gens ont appris leur métier en commençant à faire des trucs sur Internet. Et après, se sont professionnalisés et aujourd'hui, ont la légitimité de faire des trucs que... Enfin, euh, au début, ils avaient des portes fermées. Euh, alors, pour répondre à ta question... Euh, non, mais pas mieux, mais prudemment, parce que ça oui. peut paraître super présomptueux, tu oui, vois, exactement. de dire genre, euh, nous, notre film pourrait permettre ci ou ça. Bon, on, on en a aucune... Enfin, on sait pas, tu vois. Le truc, c'est que ce qui pourrait effectivement être chouette, c'est de se dire que le genre en France euh, est, peut avoir, enfin, a un public, en fait. Il y a un public pour voir ça, et c'est pas que des gens qui se disent genre « Ok, il y a un Marvel, on va aller voir ça, parce qu'il y a des capes et des pouvoirs spéciaux, tu vois. Y » Enfin, a, y a, c'est plus profond que ça. Et, euh, et les gens sont vraiment curieux. C'est juste que, pour l'instant, il n'y avait pas forcément beaucoup de, de propositions. Et, euh, en en film de genre, si, c'est vrai. vrai, vrai. Ce que je voulais dire tout à l'heure et tout, c'est qu'il y a déjà eu des exemples, mais... Là, c'est vrai, comédie, d'action Non, pas, ouais. pas des masses. Euh... Je, je, je vois pas comme ça. Et puis, pour Internet, voilà. pour Internet, ça, si tu veux, le problème, c'est que Internet évolue tellement... Enfin, pardon, YouTube, on parle de YouTube. YouTube, depuis... Euh, bah déjà, nous, quand on a commencé, ça, ça n'existait pas vraiment. On était sur Dailymotion, donc euh, on s'est mis sur YouTube hyper tard. Euh, la page euh, a été ouverte et d'ailleurs euh, c'était juste pour pouvoir poster les, les épisodes avec un sous-titrage euh, okay. anglais euh, pour euh, entre guillemets faire euh, pour toucher des, une communauté un peu plus internationale en tout cas pas franco française sur le territoire français parce que je sais pas il y avait d'autres moyens de trouver la série. Donc, euh, YouTube évoluant tout le temps et puis tellement vite et tout, on ne sait pas vraiment pour le coup ce que ça, ce que ça peut changer pour YouTube. Euh, ce qui est sûr, c'est que si ce serait génial que ça puisse continuer de donner envie aussi à des jeunes créateurs de continuer de faire de la fiction, de la série. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, ça fait un peu vieux daron, vieux con, tu vois, de dire ça aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'effectivement, les gens euh, ne se donnent plus forcément, entre guillemets, la peine, euh, de se lancer dans des projets comme cela parce que euh, même on se demande s'il reste encore un public sur YouTube pour regarder ça. Justement, euh, là, on est en plein dans les premières projos avec le public, les avant-premières et tout, on fait vraiment découvrir le film au public, et là, euh, j'étais euh, en vacances il y a quelques jours encore, tu vois, et j'ai fait découvrir à mes nièces, qui ont euh, 11 et, et 8 ans, euh, la série. Et de. Re... Donc, bon, on leur mettait ça, tu vois, après manger. Et euh, donc, nous, pendant ce temps-là, on mangeait. Et je pouvais pas m'empêcher de passer une tête par-dessus leur épaule et de voir où elles en étaient. Et de voir comment elles. Enfin, sur leur visage, ce qui se passait, tu vois. Et j'en parlais un petit peu avec elles. Et de revoir, effectivement, la série euh, juste avant de, de, de me lancer sur la, la tournée d'avant-première. C'était vraiment. Euh... Euh, je sais pas une replongée un peu dans, dans un passé qui est tellement qui me semble moi extrêmement lointain mais euh, qui est tellement rempli de enfin de, c'était les meilleurs euh, c'était la meilleure époque de ma vie tu vois on mmh. était étudiant enfin euh, moi à ce moment là j'étais au, au conservatoire euh, pardon wow, conservatoire national à paris tu vois où je faisais mes études d'acteur c'est enfin, voilà, des souvenirs absolument extraordinaires, et euh, c'était tellement, au, de, au départ, euh, ce projet de pote, de famille, tu vois. Euh, on voulait tous euh, faire du cinéma, on voulait tous un jour être pro, et être acteur, réal, scénariste, euh, technicien et tout. Mais euh, de vivre ça ensemble, et là, aujourd'hui... Vous êtes être devenu entre-temps, c'est ça aussi Oui. Vous n'êtes bah, pas euh, devenu là, là Oui. Ils sont professionnalisés en, entre-temps donc on était prêt ouais. pour faire ce film, je crois, et, et là aujourd'hui de, de, de, de faire découvrir le, le film à un vrai public, tu vois, parce que le film il est, il est tourné depuis plus d'un an maintenant, donc c'est donc enfin on peut le montrer. Les premiers retours sont trop cool, mais surtout c est, c est, ce que ça fait, c'est de retrouver notre public euh, aussi beaucoup euh, qui nous a suivis sur Internet et, et un nouveau. Et à nouveau, oui, c'est ce qu'on espère, mais pour l'instant, il est essentiellement composé de, des anciens. On voit euh, pas mal de mains se lever, mais d'ailleurs, j'ai eu Enya au téléphone hier, elle ouais. m'a dit, euh, eux, dans le sud, ils ont beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout. le Nous, euh, c'est une, oui, une faible proportion. Mais pour l'instant, euh, tout le monde comprend bien, on, on explique que ce n'est pas indispensable d'avoir vu la série pour voir le film. Enfin, ce n'est absolument pas indispensable, d'ailleurs, euh, c'est... Parce que c'est un soft reboot, François disait ça ouais. comme ça, soft reboot. Ils sont bien ces termes, François. C'est ouais. bien, c'est était si là, bah. je dormirais. <rire> et il expliquerait ça très bien. <rire> euh, non, c'est que ça reprend un peu les bases, comme tu disais, à travers Arnaud et Enya, leurs personnages, on peut réintroduire comme ça l'univers qui a déjà été introduit dans la série, etc. Mais là, quelqu'un qui débarque, il a un objet filmique à part entière, Bonjour, voici une nouvelle œuvre. Top départ, ça recommence à zéro. Avec une histoire inédite. Des envies diverses que on en a. Je vais répondre avec quoi, on va voir ce qu'on va dire. L'avenir, qu'est-ce que l'avenir L'avenir c'est très simple, il y a une définition indiqua. Non, non, qu'est-ce que l'avenir c'est Qu'est-ce que ton avenir Oh, euh, non, non, euh, c'est pour le visiteur. Des envies de cinéma, on... c'est des envies de rôle, surtout de, de jouer des, des choses différentes. Et là, j'ai de la chance d'avoir fait quelque chose de différent de ce que j'avais fait avant. Cette phrase est tellement monstrueuse. Mmh, Et euh, voilà, mais pour le visiteur, euh, moi, que je sois dans une suite ou pas, je m'en fous, je veux que ça existe. Je m'en fous pas, j'ai quand envie de faire des <rire> Mais vous verrez mon perso, si, euh, si je me tue pas moi-même d'une balle dans le genou <rire> euh, au bout de 5 minutes de film, et euh, vous verrez, peut-être que, que je suis réglé euh, dans, dans le 1. J'ai assez spoilé pour comprendre que non. Euh, non voilà, mais pour le visiteur, je, je, je souhaite. Euh, J'aurais j'aimerais te voir dans plein de trucs différents aussi. Bah... Mais le visiteur, lui Mmh. le film, euh, film le, projet, projet. le projet en lui même Visiteur c'est sûr qu'il peut encore euh, il y a, François a encore pas mal de choses à raconter avec le Visiteur et, euh, on le sait, on le sent euh, dans, sur, euh, dans la forme après que ça peut prendre euh, bah, en fonction du succès du premier film, on verra si on peut envisager des suites ou pas euh, ce qui est sûr c'est qu'on en a envie euh, on pense que le maintenant qu'on arrive là au ciné, tu vois, on a envie de dérester un petit peu et on, on sait qu'on peut encore raconter des choses dans cette, on va dire avec avec ces nouveaux personnages et notamment celui d'Enya. Euh, donc et après à titre personnel, ben c'est vrai que euh, si tu veux moi j ai, j ai, je viens d'une formation euh, vraiment très classique euh, le conservatoire national et, et j'ai euh, aussi comment dire euh, un univers euh, de, de, de un, un amour pour le cinéma qui est aussi euh, des choses euh, plus euh, voilà j'adore euh, par exemple anneke ou justine triet ou ce genre de films qui sont on va dire peut-être plus sérieux et tout tu vois et c'est vrai que ça fait partie des je rêve de pouvoir faire aussi ce genre de film, de travailler aussi avec ce genre de personnes. Euh, donc euh, j'espère. Alors je prends déjà tout ce qu'il y a à prendre. Hein. Déjà être au cinéma aujourd'hui, enfin pour moi c'est un miracle et je remercierai jamais assez François de nous avoir permis aussi de d'atteindre ce rêve-là. Ce rêve-là. Attends. rêve-là. parce qu'après on, on descend et on commence à travailler le truc. Cabré. Euh... Et euh, mais euh, mais voilà, mais écoute, on verra. va hein, si tu... De toute façon, ah, tu sais, on va on va continuer à passer des castings et à se prendre des noms dans la gueule et, et, et rater, puis voilà, et monde, enfin, et... Et puis on, on verra bien ce que ce que ce que demain nous appartient. Je pense que <rire> tu vois, tu peux arrêter là-dessus là. Arrête, arrête non mais arrête. Non, on, on espère que ça va bien se passer en tout cas pour le film, mais vraiment moi je croise les doigts euh... On n'arrête pas d'être, on se sent impliqué, mettons en, encore plus, tu incarnes le, le personnage principal, enfin là, il y a, il y a plusieurs persos, mais euh, c'est toi le visiteur, mais euh, on est impliqué, puis à la fois, on, je sais pas, on est un peu double là-dessus, à chaque fois, je me, je me remets en spectateur, en effet, à voir des mecs euh, et des filles, mais je veux dire, des, des, des gens euh, créatifs, euh, des artistes euh, prolifiques, qui font plein de trucs différents, donc, j'ai envie que ça continue j'ai envie que ça marche pour, euh, pour tout le monde et puis on a envie de participer aussi à la suite et de s'amuser quoi là je sais pas, je balance un trèfle à quatre feuilles, mm -hmm. j'aurais trouvé, j'aurais trouvé cet été mm -hmm. et je mets ça et je dis, ah, ça marche, mm -hmm. c'est super, mais je, je, je, je suis assez confiant quand même il mm y -hmm. dire un public qui va adorer, c'est sûr, on l'a vu, là l'a déjà on compte, on compte sur le, sur le public pour, pour nous faire un, du bouche à oreille comme, euh, comme ils, presque ils l'ont toujours fait, tu vois. Euh, on sait pas, tu sais, c'est incroyable le nombre de personnes, même là encore, qui ont dit genre « Ouais, c'est ma copine qui m'a montré !» ou « C'est mon cousin qui m'a fait découvrir !» Alors soit c'était la semaine dernière, soit c'était quand la personne avait mmh. euh, 7 ans, il euh, y a 10 ans, tu vois. Mais c'est ça qui est génial, c'est que les gens euh, veulent... Déjà, s'approprier cet univers et le partager, tu vois, et, et en parler avec, euh... donc bah, on espère que ce, ce, ce principe-là fonctionnera encore euh, pour, le, pour le film et qu'on et qu atteindra, euh... enfin, je sais pas, après, tu sais, que les producteurs vont dire, genre, bon, bon on n'a on pas fait faillite, tu vois, personne va dire, genre, ouais. bon, euh, euh, bon, le, bon mecs, merci euh... François, alors on a tous fait faillite, mais c'est une belle expérience. Ouais, mais c'est si c'était à faire, bon, euh, non, bon, je le referais pas, mais, mais c'était une bonne non, expérience. Non, ouais. <rire> On aime bien comme ça y aller dans le cinéma de genre et tout.